La procédure Traumatique. Un trop de points 6 8 2 16 k En cellule j'ai cherché l'issue Pendant que d'autres frappaient sur les murs Je ce qui problème depuis le début Mais ça finit quand même en procédure Ils ralentissent quand j'accélère Et ma confiance devient éphémère Non on vise le temps, on vis le sommet suffit de pour les mettre à terre 210 heures de travaux quoi Ils veulent 3000 pour 30 le bas J'ai pas su me tenir à carreau moi J'ai préféré vivre dans le prépa Où sont passés tous mes Potes, pas ceux qui balancent devant les gueufs. On c'est qui galope devant le neuf, c'est tous des salopes, c'est pas mes rêves. Je suis dans la 3, je suis dans la 4, je suis dans le 6 8 Parle-moi monnaie, parle-moi phobie, parlons de la suite. Je sais très bien que l'affaire classée, elle est sans suite. Dans mon casier, j'ai des trucs pas très lucides. Je suis dans la 3, je suis dans la 4, je suis dans le 6-8. Parle-moi monnaie, parle-moi phobie, parlons de la suite. Tu sais très bien que l'affaire classée, elle est sans suite. Dans mon casier, j'ai des trucs pas très lucides. Ouah, oui. Hein? Oui. Attends, attends, attends, attends. Eh! Hey hey eh! Il voudrait tout ce que je perde, donc je sais plus sur qui compter. C Fils, depuis t'as pu la merde, donc fils de putain va tomber. Bro, il me suffit de bien viser pour savoir qui va créer. Ils trompent leur salope. Je pas que je le savais. Bâtard m'a vendu prouver ce qu'il est baron, c'est pas un dealer, c'est une taviole Qu'est-ce qu'ils connaissent, ces bâtards m'ont lâché avant même de tenir leur parole. J'ai les yeux rouges comme mur de G, rime qui choque pour les affliger. Ouais, y'a des choses qu'on n'oublie pas, non, qu'on a du mal à digérer. Commis d'office, Sarah R en vrai. Je veux que ma peine et les conséquences. Je suis toujours ailleurs sur une autre planète. Je veux que ma peine, j'suis en contre-sens. veux que ma peine, j'suis en contre